pour envoyer un mail avec une pièce jointe donc on va sur internet dans un premier temps puis sur euh, Gmail on sélectionne se connecter on tape le mot de passe et on arrive sur sa boîte mail on va envoyer un message, donc on clique sur nouveau message, il faut rentrer le nom, enfin l'adresse mail plutôt, de la personne à qui on envoie le message, on indique un titre au, au message, puis on tape le texte. Une fois qu'on a terminé le texte, on peut également envoyer une pièce jointe. Pour envoyer une pièce jointe, c'est ici, La petit, le petit trombone. On clique dessus et on va chercher à l'intérieur de l'ordinateur ce qu'on veut envoyer. Donc là, je vais envoyer par exemple ce mémo. Il est sélectionné. Je clique sur « Ouvrir ». La barre de téléchargement indique euh, le le téléchargement du message en tant que pièce jointe donc il faut attendre que la pièce jointe soit arrivée tout au bout pour que cela soit prêt donc voilà le message maintenant est en pièce jointe je clique sur envoyer et le message est parti